mission à Souka pendant l'année la 2022. À nos acquis, vraiment, euh, on euh, a des problèmes, on a des situations, on a pays, on on a Congo, Bitumba a Kataba familles, on Perdre des Donc on a année au on perdre on a des familles, on perdre des familles, on a on on en fait mon kil oto mon na bandeko et za nangu elu kama lunga zate je veux dire que euh, pendant que bistwali ko bunda poto kota lola il y a des gens qui travaillent pour ces monde balingi bas ala vraiment la mon et pourtant na mon kil awa elu kama lunga normalement zate parce qu'il y a le temps mon kete vendre na mon kil awa et, et, imaginez-vous qu'il y a des gens qui meurent à, à 30 ans, d'autres à 40 ans, d'autres à 50 ans, d'autres même à, à donc à 80 ans donc 80 ans ils kufa. Donc et lui que kufa bien que à 80 ans ou 85 ans ou pouvoir même non ans, ba liko vivre ans, par rapport à vie éternelle. C'est pourquoi le temps que nous passons, n'est-ce pas la et bon, il gérer un peu C'est pourquoi vous verrez dans la Bible plusieurs fois, bah, il faut répéter, bah, il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Ça dit, tant on a à ça l'émission, il oh y a des gens qui m'écouteront. Il y a des gens qui vont peut-être écouter cette émission, voir, regarder cette émission, mais après tout, éviter ce qui va se passer dans leur vie. Il chaque fois, ce qui a eu l'occasion à Boindeko, il y a un autre moment comprendre il y a des gens qui te parler. Bon pense que le Séné veut te parler lobby donc les promesses donc divines pour ne pas dire les promesses de Dieu vous savez chaque fin de l'année émission on a les avertis on a que chaque fin de l'année tout ça une émission pour vous conscientiser pour avertir il y a il y a exhorter Batou par rapport à la manipulation, il y a un des important pour l'émission, tout pour comprendre ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, pour notre nous allons prier pour commencer notre émission. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour le temps que tu, tu as permis, Seigneur, que nous puissions parler avec ton peuple. oui, nous voulons te laisser ces moments, soit avec nous, parle-nous, que ton esprit seul puisse nous conduire dans la vérité. En ton nom, Yeshua, nous allons ainsi prier. Amen les promesses de Dieu. Euh, n'a aucun de vraiment n'a euh, pratique hein et puis tantôt on va verset biblique tout ça. Boye tout ce que le Seigneur a fait na muki awa et lo kwasi ka esa les sociétés. En fait depuis le, que le Seigneur a créé le monde, depuis que toi vivre akati na muki hawa, biso bato esima, ya ba ba sa a les boss na biso tu ce fabriqué ma cambouto, mais pourquoi? Puisque tout ce que le Seigneur a fait, il déjà bien. Tout ce que le Seigneur a fait, il a déjà la place. Alors, maintenant, chacun, c'est à chacun de voir dans le domaine de travail, dans le domaine de notre Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Et avant même tout Banda, tout Banda qui a énuméré quelques promesses au Zambé à personne à Banaye, yeah? puisque aujourd'hui je vais vous parler par rapport à la fin de l'année, pourquoi, puisque je sais que l'assemblée ming na fin de l'année ba pesaka à backer la bas slogan et belle belle backer la bas publicité belle belle et bino vous autres canapé n'Zambe lorsque nous sommes en train de faire ça ce n'est pas que bozombongo ou nabombongo pour n'Abissau c'est pas ça mais c'est pour vous dire seulement que n'Zambe a pas de au moyen de l'argenté n'Zambe a pas de pour payer Simbongo non n'Zambe a pas de l'argenté pour payer Simbongo non n'Zambe a pas de l'argenté pour payer Simbongo non n'Zambe a pas de l'argenté pour payer Simbongo non n'Zambe donc, à Pamboulaka, ceux qui déjà osent beaucoup à l'école, puisque à l'objet que rechercher d'abord le Rome et la justice, tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça dit, ceux qui déjà moutou, Oyambi et Choua, la carte à Boumouinaïo, aux adjacent à garantie ou à la queue, Namo Kili Awa, il va te donner ce que vous en avez besoin. Mais beaucoup à moitié de fois, tu peux Demander quelque chose à Dieu, mais à salier en l'autre. Pourquoi? Puisque, à son mon importance dans l'autre. Imaginez-vous, Moutoura Paul, à Rose nzambe à Rose Ngana Yeshua, à l'ongolais, des formations, à Katianzotonae, Yeshua, à no ma grâce, te suffit. Ça dit, c'est que la grâce nzambe Nzambé, et l'équipe m'a puisque m'bongo bon, et que mais grâce, et que m'a lola. m'bongo et que t'y mais grâce, et que pèse à l'obico. Bon, et que mais grâce, et que pèse à l'obico. Bon, et que t'y mais grâce, et que pèse à l'obééé, c'est que personne a même maillé la qui parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus comme des animaux puisqu'ils n'ont plus la grâce de Dieu la grâce les a quittés tellement que parmi courageux le agi, le quoi bah bah animaux en fait parmi courageux n'a instinct on imagine la conscience na intelligence et puis la sagesse c'est pour pour te dire que non c'est que tu recherches il faut que écoute a volonté pour alors ça la ligne que les que na nous allons travailler avec un bon Nous allons comprendre d'abord les principes spirituels, Nous allons comprendre la marche spirituelle. Nous allons comprendre comment marcher avec Dieu pour plaire, n'est-ce pas, Dieu. Donc, passage de Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible nous dit ceci, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus. Je euh, préfère que je vous le colle plutôt qu'il y ait un Dans Matthieu chapitre 6, Tobanda, à partir à verset... Verset 5 « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les, les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est, dans, qui est là. » dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Donc continue à 7. Matthieu 6 et 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme, de, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Là, maintenant, je suis en train de vous parler par rapport à ma promesse à Nzambé. Et je vais vous peut-être vous choquer. Nzambé a ça puisque nos prières sont longues. Nous la dit puisque nos prières sont, sont, sont belles, sont bien comment -je, classées. Nous puisque nous parlons bien, nous, nous articulons bien. Exemple je veux Nous que nous travail, nous parlons nous un travail, nous articulons bien nous que nous que qu'est-ce que le seigneur va faire il va n'est pas stoppé que oswa musala. Maintenant quand tu vas demander à Dieu, musala, mais tu vas te peut-être mais comment Dieu ne m'a pas donné ce travail puisque le seigneur comme il est omniscient a yebi que le couvre une osala et ça m'a l'amoute on a l'objet que chaque fois lorsque tu demandes singa volonté n'zambe ko qui ça va la parce que nous connaissons des gens qui prient même il peut prier même 4 heures du temps mais avant quand il batte que tu as prier 4 tu à convaincre Nzambe Nzambe va convaincre Nzambe va supplier Nzambe va prier mais tu peux pas convaincre Ce ne c'est pas tes mots ce ne sont pas tes phrases qui vont convaincre Dieu. Dieu est esprit esprit foi vérité ça dit, il faut que tu marches selon ce que lui veut que tu marches même si tu, tu étais pêcheur il faut avant au puissance pas Nzambe au c'est pourquoi il dit ici que non, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Imaginez-vous que lorsque Yeshua était sur la terre, il voyait ces gens prier. C'est pourquoi il parlait de ça. Il y a des gens qui ont Israël. Et qui ont Israël, ont partout dans chrétienne. Parce bah qu'on continue, n'est-ce pas, avec euh, cette allure-là. J'ai participé une fois à la réunion euh, il y a quelques années prier n'ai pas même moi qui, qui, qui, qui est censé de comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils parlaient, je ne comprenais rien. Pourquoi? puisque il y avait tellement un, un, un bruit que des ordres, des mots total tu ne tu peux même pas te concentrer pendant ce temps-là. Il y a des de prières qui nécessitent réellement un retrait. « Tu pries ton Dieu » avec de faibles mots, avec de mots précis, pas vouloir... Convaincre Dieu. Il est le seul qui sait sonder nos cœurs et nos reins. Même le diable le Seigneur, ne sait même pas sonder nos reins, ni, ni nos cœurs, puisque le, le diable n'est pas notre créateur. Mais seul notre créateur, il peut rentrer dans ton cœur et voir même tes pensées. Voyez-vous, il y a fait des fois que Yeshua, euh, quand il parlait devant euh, les pharisiens ou devant pas, ses, ses disciples, lorsque ceux-là, ceux euh, bah, murmurait murmuraient, bah, ils bah, bah, et, de, et des fois, il donnait des réponses. Là, je suis en train de vous dire, de vous parlez par rapport à la prière. Je continue, Matthieu 6, 7. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Quelles sont les vaines paroles Les choses que tu as déjà répétées, répétées, répétées, et tu continues à les dire, toi, tu penses qu'en les répétant comme ça, nous c'est pas ça, non, ce n'est pas ça. La Bible nous dit que lorsque vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir de fois, lorsque tu fais une prière, passe à autre chose. Soit loue le Seigneur, soit serre le, soit tu, uh, uh, uh, bénis, bénis son nom. Viens avec uh, avec uh, avec uh, avec tes chants devant lui et élève seulement son nom dans sa vie se seulement son ordre dans ta vie afin que Nzambé a donc ait un peu plus de Puisque ça ne sert à rien ce qui, au moins, Nzambe devrait être au Lukalobiko. regardez, dans la Bible, dans la Luc, tout le monde a dit à l'épreuve, parce y a un malade donc l'épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Yeshua a biki si au moyen de la parole, bien sûr, ils ont cru, tant qu'il y a Monique, Bakomaqui, Bakomaqui n'est-ce pas, Bakomaqui propre, c'est-à-dire la lèpre les avait quittés. Qu'est-ce qui s'est passé Le 9, je pense, oui, le 9 sont partis, mais seulement un qui est revenu pour ça, qui est revenu vers Dieu, vers Yeshua pour n'accueillir sa ça merci. Pourquoi je dis ça Il y a des gens qui pensent que lorsque tu es sauvé, lorsque tu es guéri, lorsque tu as de l'emploi, lorsque tu tu, tu, tu as un enfant, puisque tu es cher d'enfant, c'est que Nzambé a commis mes camarades, c'est ce que je voulais dire. Nzambé a commis confident dans monde. Nzambé a commis bon, eux dans Nzambé, c'est un. Et pourtant, dans quatre, tu sais qu'il y a des choses que tu fais c'est pourquoi je te dis que le matériel, bien le miracle visible, de fois ce sont des miracles temporaires, pourquoi parce que dans Matthieu 7 21-23, Yeshua l'obit plusieurs viendront et diront nous avons fait ceci et cela en ton nom et il leur dira, ôtez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité pourquoi parce que je ne vous ai jamais connu mais pourquoi de fois Yeshua laisse Yahweh laisse que nous mon un miracle pour na combo na et tombe. Et il y a un miracle, donc, 9, donc le prix est que les gens sont de C'est pourquoi on continue dans Matthieu 6, Ce le sont les questions que les gens se posent souvent. Les questions que toi, tu, es, tu es en train de te poser les mêmes questions. Um, Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Moi, m'a, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma inquiétude à tout, chaque jour. D'autres cherchent à manger, d'autres cherchent un bon travail, d'autres cherchent, ils veulent acheter des maisons, d'autres veulent avoir d'enfants. Ce sont des inquiétudes, des inquiétudes de chaque jour. C'est pourquoi la, la, donc Yeshua, il est en train ici de nous rappeler, selon ce que nous sommes. Que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses, voilà, il y a chose où répondre. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Donc on comprend ici, lorsque, au en Zambé, il y a des choses que tu ne peux plus demander. Pourquoi Puisque lui seul, il prend soin de nous. Lorsque nous, nous, nous faisons la prière de notre Père, qu'est-ce que nous disons Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour suffit sa peine. Yeshua prend soin de nous tous les jours. Même ceux-là qui vont penser que non, le 31 décembre, tout faut fêter Sukkot, donc 22 Sili, 23 Ebandi, Mboulasika, Maramboasika, tout ça. Non, Dieu prend soin de nous chaque jour, pas seulement chaque année. L'année, c'est la totalité des jours. Donc les jours sont plus important que l'année. Pourquoi Puisque le jour où tu es né, ils a acquis le 1er janvier t C'est-à-dire le compteur, le compteur plutôt, n'a pas commencé qu'à la place du Obotami. Non, c'est-à-dire le jour où tu es né, ils ont jour cest à que au Obotama. Le jour où tu vis, c'est-à-dire que donc au vivre. C'est pourquoi tu verras que Sou, le 1er janvier, le 1er mars, le 24 avril, ça dit, donc, ça dit ça n'a rien à voir avec le début ou la fin de l'année par rapport à Calendrier, donc de utilisé. Ça dit, c'est pour vous, pour vous faire comprendre seulement qu'il faut que Et sa promesse, lorsque même ils disent ces choses que sont en train de lire ici, ce sont des païens, n'est-ce pas, qui les cherchent. Mais ce que la Bible nous dit. Yeshua dit ici, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors dans 30 ans, de ce Ce qui est important pour vous, c'est quoi Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Kozwa Moussala, Kobala, Kobotabana, Kozwa c'est pas Kozombanda, c'est pas la voiture, ce qui na habitent nini, tout ceci vous sera vous seront n'est-ce pas euh, donné par dessus, matabisi, c'est qui vient par dessus. Bon, on est pour expliquer bino que les promesses de Dieu sont là. Les promesses de Dieu continuent à être là. Les promesses de Dieu sont en train d'être vécues euh, euh, et aussi en train d'être vies par, euh, n'est-ce pas, beaucoup de gens. Moi, je suis euh, aussi euh, le fruit de la promesse de Dieu. Il y a des promesses de Dieu que je profite aussi pendant que je suis en train de vous parler. Puisque la santé que Dieu nous donne chaque jour n'a pas de prix. Et la Bible continue à dire, Yeshua dira, maintenant, euh, pour ça a, Matthieu 6, on a 34 à ne vous inquiétez donc au pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, j'avais déjà dit ça euh, tantôt. Donc, bref, c'est pour vous dire ici que et ko tout ce que nous sommes en train de faire et de demander, ce n'est pas que nous par rapport à la prière na il y a Mikusé, il y a laï, il y a Malamou, il y a Français, Anglais, il y a Lingala, il y a Swahili, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas ça. Ce qui de l'Esprit, ce n'est pas la prière de l'Esprit. Ce n'est pas volonté prière Mais ce qui est important ici, il faut d'abord que tu saches, ce n'est pas un homme qui peut proclamer une année de victoire Et tu dis « Amen » en fermant les yeux. Non c'est Dieu seul qui prend soin de toi. C'est Dieu seul qui, en fait, lorsqu'il promet, il le fait. Et lorsqu'il le fait des fois, ça, ça étonne beaucoup. Pourquoi il le fait tellement bien? Puisqu'en lui, il n'y a, a pas de défaillance, au fait. Il n'y a pas d'erreur dans Zambé. Il a pas est à la Puisqu'il sait tellement tout, il connaît tellement tout, que lorsqu'il fait quelque chose, il le fait tellement bien. Tellement bien. bon comprendre le cobandeko que D'ici une semaine, les gens seront dans des veillées de prière pendant le 31. Nous, étant enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vous dire n'allez pas. Non, chacun sait ce qu'il fait en fait. Mais ce que moi je veux vous dire, lorsque tu te mets ensemble avec des gens qui dépriment d'autres gens, et lorsque tu fais partie, n'est-ce pas, il y a pas groupe Wana, il y a un toi qui aux autres qui commettent le même péché que eux. Napoto, par exemple, va travailler comme les gens souffrent. Et tu verras quelqu'un qui escroque Bango, qui escroque au sud de tout ça. Et les gens donnent, pourquoi Puisqu'il y a, un, y a un, un soubassement biblique. Et pourtant, la personne ne prend la Bible que pour, n'est-ce pas, officialiser, n'est-ce pas, ou soit crédibiliser son mensonge. C'est pourquoi je vous dis que non, les promesses de Dieu, c'est Dieu seul qui veut, qui va, n'est-ce pas, les, donc les accomplir sans que tu te pousses, sans que tu influences, sans que tu te convaincues. Chaque personne, toute personne qui me suit a son jour de la mort comme son jour, euh, comment dire, de la naissance. Tout le monde, a oh, Abotami, un jour, ok, le jour n'ayez. C'est-à-dire toute personne a un parcours que Dieu a tracé pour lui. C'est ce qu'on appelle le destin. Bien sûr, on va demander à Dieu, puisque nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce que ce que lui, en fait, veut. Mais lorsque tu as la foi, il y aura des choses que tu ne vas plus demander. Bon, donc, c'est la plus, ma cambo, les la patience, l'amour, la joie, la paix. Il y a des gens qui ont l'argent mais ils n'ont pas de paix. Il y a des gens qui ont l'argent mais ils n'ont pas d'amour. Il y a des gens, les gens qui ont l'argent mais ils sont malades. Mouto a euh, créé qui ni comment appelle ça uh, uh, iPhone, hein, Mouto, Apple. Steve Jobs. A Koufanani, il a un cancer. Mais il ne pouvait pas arriver à un niveau où il a cancer. J'ai un peu de lire son histoire, jadis, dans mon acquis, car y a des partout où il tout ça. Mais après, il y a quand même. Pourquoi Puisque la vie et la mort, et ça le pouvoir de la comme on a eu, Yeshua hamashia c'est lui qui peut décider de ta vie ou de ta mort. N'est-ce pas dans la vie une personne à, à, à, à, à subir au un crash d'avion, n'est-ce pas on a vu que parce que dans la baguer, parce que tu as massacré, massacré, tu as bimmi, mutongo a coup fumé ta biki. n'est-ce pas on a vu que mutu a sali accidentellement il y a mutuka, bâtonnets tu vas couper mais hier comme ta biki. pourquoi? puisque jour naikoka qui n'a noté. c'est ce que je suis en train de te dire. les choses que Dieu fait dans ta vie, il les fait selon son programme à lui. les promesses de Dieu n'ont pas commencé aujourd'hui. que personne à cause abino que non comme années passée il y a qui année de victoire, sur quoi année, année, année, année, année, année combien il y a arrachement, combien d'années c'est pas, il y a, il y a, il y, y, euh, y, y a récolte, non non non, encore sabinoité, et ça bas slogan bas ça la gangos chaque année, ponaco tromper bino après après bon père quelque chose, mais pourtant peut ce que t'as dit depuis deux ans trois ans quatre ans cinq ans en an, arrière au monde à que toutes ces choses que balobaka et que ça malan mote, tant que ce que ça et pas mottement mottement pourquoi comme je vous ai dit chaque personne a un destin. Dieu ne peut pas faire tout euh, et pas moutre batignon au même moment et puis n'est-ce Dieu fait grâce à qui, à, à qui il veut et au, euh, au moment, au porté par rapport à ce que Dieu pense pour la personne qui a bien. Et ça bien. Comment ça m'a coupé ça, moi, ce qui est dans le pays sur les Comprenez un peu. Nous avant et pourtant au niveau on a nous avons de On a besoin de personnes et de à y être, peu chapitre 41 verset 10, la Bible nous dit :« N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Ne promène pas tes regards, tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te glorifie, je te fortifie, je viens en ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Où est la parole, Nzambé? et tu veux qu'une personne va prendre ça Comme que les colonnes que non non non je te dis encore une fois écris ça Ésaïe 41, verset 10 si tu crois à ce que tu es en train de lire si tu crois que le, la parole de Dieu reste intacte et si tu crois que Dieu est capable n'est-ce pas de euh, donc euh, de te sauver tout tu peux lire ça aussi au à a yomoko sans pour autant c'est là que a réchauffé wana quand quand que a je sais pas euh, comment dirais, je entendement nayo pour comprendre makambo non non non non ce que je suis en train de dire ici il y en a qui a la bible tanga ngo comprendre Jérémie chapitre 29 verset 11 beaucoup de gens répètent ça moi je connais les projets que j'ai formé pour vous déclare l'Éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, va promesse, c'est pas pour ça qu'il n'a pas donné, mais ces promesses, il peut nous donner aussi. Ça reste comme ça avec nous aussi. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas impossible que Dieu euh, connaisse mes projets, à moi, Kachicha. Dieu connaît mes projets. qu'on connaît les projets qu'Il a, n'est-ce pas, des euh, euh, euh, projets qu'Il a formés dans ma vie. Il sait. Ahébiango. Je viens de vous dire ici que Dieu sait tout. Il est omniscient. A'ébi maram niens tout o avant après ou o ekosalema qui après. L'histoire du monde, le jour où le Seigneur va n'est-ce pas ouvrir les yeux de chacun de nous pour comprendre ce qui s'est passé réellement. « Peto vivre et vivre beauté ofto la dimension mususu. C'est un Dieu tellement merveilleux. C'est un, un Dieu tellement. Oh, oh, oh, oh, qui n'a pas de faim. Il n'a pas de faim. Il n'a pas de faim. Il n'a pas de faim on a alpha et omega ce n'est pas que non Dieu est le commencement et la fin c'est pas ça alpha puisqu'il a été au commencement omega c'est puisque celui qui va qui va n'est-ce pas fermer toutes choses clôturer toutes choses mais il n'est pas dans le temps il est hors de temps à lui, il n'y a, a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est hors du temps. C'est lui qui est le maître du temps, au en fait. Quand on est maître du temps, on peut changer l'heure, on peut changer l'atmosphère, on peut changer, n'est-ce pas, la météo. C'est ce que Dieu fait. Il connaît tes projets, ma sœur, Il connaît tes projets, mon frère. Il faut pas que au Banga Banga, pasteur Rassambe la Ponayo, au Komako Luka, apôtre Rassambe la Ponayo, ce n'est pas ça. Luka Nzambe, Yomoko Namotem Mobimba. Zonga Namamambe, Yomoko Namotem Mobimba. Zonga Namamambe, Yomoko Namotem, Yomoko Namotem, Yomoko Namotem, Yomoko Namotem. Vous avez besoin de Yomoko Namotem. Vous avez besoin de Yomoko Kutanayou. Mais moi, je te t'encourage que tu aies réellement la... Responsabilité à foi na moko, que tu es la responsabilité à vie na chrétienne, que tu es la responsabilité n'est-ce pas à venir naio spirituelle. Nous pouvons t'aider, mais nous ne pouvons, pouvons pas te sauver en fait. Bien, nous quoi sauver nous t'importe peut-être nous pouvons, peut jadis, peut steps, peut nous 기자, peut nous personnelle. Mais entre temps, Dieu sait ce qu'il veut de toi aussi. Puisqu'entre Paul et Pierre, ils n'avaient pas la même mission. L'autre avait la mission pour les enfants d'Israël, l'autre avait la mission pour les païens. C'est pour dire que Dieu appelle chacun selon ce qu'il veut, n'est-ce pas fait avec la personne. Isaïe chapitre 40, verset 31, le but que ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Il court sans s'épuiser. Il marche sans se fatiguer. C'est cela qui, n'est-ce pas, euh, comment dirais-je, euh, compte sur l'éternel. Quand tu comptes sur l'éternel, la Bible nous dit que maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Confie-toi en l'éternel. Confie-toi en Yeshua. Mon frère, ma soeur. Ce que je suis en train de te dire là, c'est capital au comprendre en haut. En est aussi là dans une semaine à son garder bisou. Quelle est l'idée que tu as de Dieu, le Dieu que tu sers nous On a l'idée que non, pour un il faudrait qu'une personne vienne qu jouer rôle, il y a arbitre, il y a intermédiaire. Non il n'y en a plus d'intermédiaire qui s'assustent. Entre Bissouna et, et Zali direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Même lorsque la Bible, la Bible parle qu'entre euh, Bissouna Nzambé et Zambé, Zali, il y a Yeshua, mais Yeshua, il y en a pas qu'à Nzambe Quand tu crois en lui, il va habiter en toi. Lorsqu'il habite en toi, tout ce que tu penses là, il sait. Tout ce que tu veux faire, il sait. Tout ce que tu, tu, donc, tu, tu penses faire, il sait. Donc ça dit tu dépends de lui à 100%. L'apôtre la, Paul dira que celui qui est en moi, est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur est en toi, même le démon auront peur de toi. « Sans que c'est toi qui es en train, n'est-ce pas, de briller. Il a, il a pas seulement peur de toi, mais il a aussi euh, il a, oh, cette haine, cette jalousie par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. So you're a la distraction de foi, ça peut même apécio. C'est pourquoi moi je compte sur mon Dieu, je ne compte pas sur une personne, je ne compte pas sur mon frère, je ne compte pas sur ma soeur, je ne compte pas sur ma femme ou mes enfants, je ne compte pas sur, ce n'est pas mon travail, mais je compte vraiment sur l'éternel. C'est pourquoi je suis en train de renouveler ma force, puisque lui renouvelle ma force, je suis en train de prendre de l'envol comme l'aigle, comme je suis en train de courir sans m'épuiser, je suis en train de marcher sans me fatiguer, car je sais qu'il est en avec moi. Hum. Toujours Esaïe 43, 2, le Bible, « Si tu traverses les l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses le fleuve, euh, il ne te euh, submergeront pas. Euh, si tu marches dans le feu, tu ne tu ne te brilleras pas euh, euh, et la flamme ne te fera pas le mal de mal. » Tout le monde a couffé, mais il a couffé. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Celui qui vous appelle et est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Il est fidèle et il le fera. Il fait des choses. Il fait des choses. Chaque jour. Imagine-toi lorsque tu dors tu t'oublies même que tu es en train de dormir, mais tu te réveilles le matin et tu te lèves aussi, tu, tu pries, tu laves, tu pars au travail, tu reviens, mais beaucoup de gens ne se réveillent même plus. C'est-à-dire, « à, à, à Keïna Pongi » et très souvent ce ne sont pas des bonnes morts comme ça mourir dans le sommeil ils allaient ils allent ils allent à Luiwa il y a bon Luiwa a faisait gamabé mais ils allent Luiwa en somme pourquoi puisque qu'est-ce que tu laisses dans la tête de tes enfants si tu avais des enfants qu'est-ce que tu laisses dans la tête, de la, la tête de ta femme ou de ton mari si tu, si tu en avais un ou une qu'est-ce qu'est-ce qu que tu laisses de, ça dit à l'abri c'est c'est grave c'est grave c'est grave c'est pourquoi il y a des fois nous en ba en permettre que non avant au koufa nous autres nous commuquons colobadja que non amoune na commu c'est là où, où la grâce de Dieu fait que moutou attends au koufa et que je prépare ma vie avant le koufa yo ko la la ngulu après au la au au koufi et tu pars en enfer pourquoi puisque ta vie n'était même pas en ordre avec Dieu tu n'as même pas eu le temps de te repentir dans beaucoup de choses c'est pourquoi je te dis maintenant lorsque tu me suis ndeko il faut que ça à chaque fois avant olala ça la prière autobengi prière il y a repentance ça la prière il y a que c'est sanctifié de façon que nzambe ayo kelao mawa n'ayons sous ça là pendant la journée il faut qu'on faut pas que là la kaloko la ngulu faut que là la kaloko la mutu moko boe asanguissance faut là avec cette pensée là que c'est Dieu au fait qui prend soin de toi même si la mort venait et que tu es bena libre comment dire je tu tu n'as pas de problème avec Dieu et au monde à Boconsinaïe. Nous sommes en train de parler des promesses de Dieu. Écoute, c'est que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 10, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Yeshua Hamashia à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert en peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Yeshua nous a donné cette gloire éternelle. Lorsque tu marches, lorsque tu marches avec lui, sache que tu as une gloire éternelle dans ta vie. Et lorsque tu as une gloire éternelle dans ta vie, sache que même si tu souffres ou même si tu souffrais, le Seigneur fera grâce, te fera toujours grâce, tu vas rebondir et le temps de souffrance au robot à c'est pourquoi les promesses que le Seigneur nous a données ils sont comparables avec des promesses où il va dans que pas que chacun donne comme il a résolu sans contrainte que chacun donne quand je dis chacun donne ici je ne dis pas que tu ailles donné à une personne non tu peux faire aussi un, euh, comment -je, un geste dans le bateau, Tu as des clochards, ce pas la place où tu Tu as ta famille en Afrique qui peut être souffre. Tu as ta famille, ce pas pays où Europe qui peut être souffre. Prends le temps de faire ce qu'on appelle un petit recensement. Est-ce que je peux donner ces 400 euros à la famille dans le Il y a quelque chose. Au lieu de donner ça à une personne qui, euh, après, euh, le 31, les, qui, le premier, les, les deux, il y a qui a son zombie, ma veste, elle n'a chaussures. Moi, de Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on l'on vous, vous ouvrira. Ça dit, son de promesse. Quand le Seigneur dit, demandez, on vous donnera. Quand tu ne demandes pas, on va te donner comment. documents. Quand, quand le Seigneur dit, « Cherchez et vous trouverez. » Toi, tu ne cherches pas, tu trouveras comment. Quand le Seigneur dit « Frappez et l'on vous, ouvrir, vous ouvrira. » Toi, tu ne frappes pas, comment on va ouvrir la porte pour toi C'est ça le problème. Là, tu attends que la fin de l'année, qu'une personne se mette devant, vous dit que non. « Demandez, on vous donnera. »« Amen. » Non, c'est ça ce que je suis en train de te dire, là, là, même. Là. De Pierre, chapitre 3, verset 9, écoute ce que le Seigneur dit. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance Ces promesses sont là, comme je vous ai dit, mais l'accomplissement, c'est selon Dieu. Comme nous avons dit, dans la Ali, Banda et il n'est ni en avance, ni en retard. Lorsqu'il fait des choses, il a vraiment... Il a sa précision. Il fait ça le moment où il a. C'est comme dans la musique, il la synchronisation. C'est-à-dire, à synchroniser le bah, miracle, à synchroniser la bah, promesse dans la vie. Dans Sans pour autant que... Euh, Mais Dieu sait pourquoi il y a bon entre temps, tu es en train, n'est-ce pas, de grandir dans la foi. Entre temps, tu es en train de grandir dans la patience. Entre-temps, tu es en train de grandir, n'est-ce pas, dans l'amour. La, dans, dans Entre temps, tu es en train de grandir même dans la connaissance de la parole. Pourquoi Puisque lorsque tu es dans le problème, tu es en train de chercher la vie. Tu es en train de chercher quoi manger de fois, Tu es aussi conscient que oui, sans Dieu, je ne peux rien faire. Beaucoup de gens, après avoir euh, gagné quelque chose, ont commis autant, a commis orgueilleux, a commis, n'est-ce pas, comme donc y a des qui et pourtant lorsqu'il manque il cherche le Seigneur c'est pourquoi deux fois même lorsque la euh, la souffrance tarde c'est pour te façonner les forgerons te diront que lorsque tu veux n'est-ce pas euh, comment dirais-je euh, euh, fabriquer ou former un couteau il faut que tu le frappes et avant de frapper le couteau, il faut que ce couteau ait d'abord la forme. Avant d'avoir la forme, il faut que ce couteau passe, n'est-ce pas, dans la fourneuse. Pourquoi Et comme en moto, puisque lorsqu'il est en moto à 1000 degrés, et comme il est comme il pète pour pas frapper un mot. Dieu fait des choses comme ça pour avoir forme avant qu'il pèse quelque chose. Les promesses de Dieu sont vivantes les promesses de Dieu sont réelles. Que personne ne te mente avec, avec bah, bah, un euh, bah message moco philosophique, un bah message moco psychique, un bah message moco hein, motivation. Non, non. Il ne faut pas motiver. Il ne faut pas être motivé, mais il faut être, n'est-ce pas, connecté. Il faut que tu sois connecté avec le Seigneur. Il faut que le message puisse pénétrer ton cœur pour que ton cœur change. Lorsque ton cœur changera, tu verras que même si, même si tu as des problèmes, comme j'avais dit, au cause de la chimie, moi, puisque la paix, la patience, l'amour, la joie, n'a rien à voir avec de l'argent. Je connais des gens, après avoir mangé à Kenambe, à cause de ma mais l'état est pourquoi Puisqu'il a beaucoup mangé. Mais les gens qui n'ont pas à manger qui partent là-bas et disent « Seigneur, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, puis je n'ai rien à manger, mais je te dis merci pour ce que tu m'as gardé, et je sais que demain je mangerai. » Et la personne ça va dormir même mieux que la personne qui a mangé beaucoup de foufou, et puis là, il y a un ça l'est passé. Gardons notre corps pour finir, je dois finir ce message maintenant. C'est que moi je te demande mon frère, ma soeur, Malgré bataniens stones zambè abatélium, il faut te poser une question. Zambè abatélium depuis toujours le bas pendant une année, a perçu ou a perçu, yo na tour na yo au sali ni pô nan zambè, au sali ni pô nan zambè. Au tei batouboni. Au kabeli batouboni. au prier pour la batouboni. Ce sont des questions que tu dois te poser. Au tambour ta vie. Est-ce que vous avez sanctifié, vous avez purifier toujours? Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? De Pierre, plutôt 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Bien, puisque, nous sommes, puisque nous avons de telles promesses bien-aimés purifions nous de tout ce qui suit notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de l'Éternel mais pour les Kokisama et Bongui, tout évitez que vous de dans Fornication, impudicité, mensonge, vol, de tout cela. Et tout le canine, tout le canine, tout la canine, tout poursuivre la sainteté. le canine, tout que le Seigneur vous bénisse. Shalom.